En 2214, le géophysicien Michael Altman fit une découverte qui allait changer l'histoire. Effectuant des recherches sur Terre dans le cratère de Chicxulub, il découvrit le don d'un dieu extraterrestre, le monolithe. Le monolithe lui révéla le secret qui devait unifier l'humanité dans le futur, pour sa gloire. En très grand nombre, les gens voulurent en apprendre plus sur le monolithe et l'unité promise, que l'Altman eut fait part de sa découverte. Mais le message d'Altman ne plaisait pas à tout le monde. Et le 15 mars 2215, il fut assassiné et devint ainsi le premier martyr de l'Église. Les fidèles d'Altman le pleurèrent, mais virent la lumière dans son vœu d'unité. Refusant que la vérité soit cachée aux yeux du monde, ils fondèrent l'Église d'une L'Église est aujourd'hui présente dans toutes les parties de l'univers connu. Son message est aussi puissant aujourd'hui qu'à l'époque de sa révélation par Altman. Les croyants se comptent par milliards dans toutes les classes sociales ou culturelles, et leurs rang s'agrandissent toujours. Né d'un petit groupe local de mineurs dévoués, l'Église la de Titan s'est développée selon les préceptes fondateurs d'Altman, notre maître à tous. Elle compte l'une des plus belles églises de tout le système solaire et accueille régulièrement nos banquets d'audition unitologues. Dans l'attente de la convergence, nous devons continuer à nourrir notre relation au monolithe afin de comprendre ce qu'il nous réserve pour le futur. Le monolithe nous appelle. Il est de notre devoir.